L'interrupteur va-et-vient sans fil. Il existe une solution lorsque la création d'un va-et-vient sur une ligne existante, en simple allumage, pose des problèmes de réalisation ou de coût. Le va-et-vient sans fil est alors la solution idéale à moindre coût, que ce soit une installation d'intérieur encastré ou d'extérieur apparente. Il suffit de se procurer un pack va-et-vient sans fil, Adapté à vos besoins intérieurs ou extérieurs. Nous parlerons dans cet article d'une installation extérieure, mais la réalisation d'une installation intérieure se déroulera exactement de la même façon. Le pack d'extérieur est composé d'un interrupteur-récepteur étanche. Dans cet exemple, il s'agit de compléter le dispositif d'éclairage des bornes lumineuses d'une allée Le but est de pouvoir éclairer ces bornes par cet interrupteur lors d'un départ de nuit et de pouvoir les éteindre après avoir refermé le portail qui est manuel. Il suffit pour cela de remplacer l'interrupteur simple à l'image par l'interrupteur récepteur. Cet interrupteur est composé de quatre éléments le bouton à bascule, le couvercle, le récepteur et le boîtier. Donc, on met en place le nouveau boîtier. On branche le conducteur de terre, s'il si y en a un, sur la borne prévue à cet effet. On branche ensuite, sur le récepteur, les deux autres conducteurs, sans se soucier de la couleur des bornes, et on remet le récepteur en place. On fixe le couvercle, puis on clipse le bouton à bascule et c'est terminé pour la première étape. La seconde étape, c'est tout simple, il s'agit de mettre en place l'interrupteur émetteur à l'endroit désiré. Cet interrupteur est composé de 5 éléments, le bouton basculant, le couvercle, la pile, la carte électronique et le moitié. La pile est une type 23A, 12V, autonomie 2 ans minimum que l'on trouve facilement dans tous les commerces. Cet interrupteur émetteur, nous le fixerons sur un des piliers à l'abri des regards, ce qui nous permettra d'éclairer ou d'éteindre les bornes au départ ou à l'arrivée au domicile. Voilà, c'est terminé, c'est rapide, cela prend une petite demi-heure de l'opération environ 50 euros. Cette vidéo vous a été utile. Un petit clic sur j'aime, ça fait toujours plaisir. Pour plus de précisions, rendez-vous sur les blogs bâtir sa maisonoverblog.com ou bien bâtir maison.net. Abonnez-vous pour être informé des futures publications.